Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente un jeu qui s'appelle A French Story qui est réalisé par un, un de nos abonnés. Alors un, euh, plus, je dirais même plusieurs. Euh, donc ça s'appelle ARX Enterprise. Vous pouvez voir ici le jeu. Vous incarnez un, un héros à la conquête de sa bien-aimée à travers le temps. Alors c'est assez rigolo. Alors je dois dire que ce jeu est plutôt euh, vraiment soigné au niveau graphique. On a des graphiques un petit peu carrés euh, pixel art. Euh, et on a une musique assez sympathique. Vraiment le développement est soigné. Alors... Euh, vous pouvez voir que si vous descendez un petit peu, vous avez ici quelques informations et notamment le site web du développeur. Alors, On va aller voir parce que je dis un développeur mais ils sont plusieurs. Donc voilà le site web, et vous avez ici, euh, alors je pense qu'il est encore en train d'être développé, ce site web, il n'est pas encore terminé, mais vous avez ici en savoir plus, et vous pouvez voir qu'il y a trois membres dans l'équipe, le groupe s'appelle Little Baguette Company, euh, donc c'est assez sympa, c'est d'ailleurs un petit peu en rapport avec le jeu, euh, et euh, évidemment, vous avez ici un petit résumé du mode histoire, où on vous explique un petit peu euh, ce que vous allez faire, et du mode arcade. Bon, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller voir euh, dans Unity, comment il fonctionne, de tester ce jeu en Ensemble. Donc, je vous rappelle que je suis dans un émulateur, donc c'est pas forcément évident pour montrer la démo. Donc on peut voir ici qu'on a euh, l'écran euh, qui est plutôt soigné avec le, euh, le personnage qui défile. Et euh, vous avez soit le mode arcade, story ou versus. Alors versus je vous avoue qu'il ne marche pas chez moi donc je ne vais pas vous le montrer. Et vous avez un shop, on y reviendra plus tard. Donc on va tester le mode arcade, premier lancement. Et là on peut entendre la petite musique qui est déjà plutôt sympathique. Donc si je clique on peut voir que j'ai ici euh, bah, une petite story qui m'explique. Euh, attention aux voitures parce qu'elles sont redoutables, il faut les éviter. Les méchants qu'on va pouvoir euh, frapper avec notre baguette. Euh, ici, euh, les oiseaux rouges qui sont attirés par tout ce qui bille, donc par les pièces, et évidemment, comme ça, vous avez euh, un petit peu tout ce qui va se passer. Les mouettes, attention euh, pour retrouver ta bien-aimée, euh, il faut pas qu'il te, qu te salisse, sinon tu n'es pas présentable. Et le boulanger te donne des baguettes, enfin, si tu as de quoi payer. Donc voilà, et il y a des bonus. Alors, ici, euh, pour euh, utiliser, vous pouvez voir que si vous cliquez dans cette partie de l'écran, vous allez faire un saut. Si je clique ici, je vais frapper avec ma baguette et là, évidemment, je n'ai pas eu le temps de changer de, de piste. De, de... On peut voir que si je clique ici, voilà, je vais aller d'un côté à l'autre. Alors évidemment, je ne suis pas très à l'aise là, mais euh, vous pouvez voir que c'est assez sympa comme jeu. Donc regardez, là, j'évite la voiture, hop je réévite. Évidemment, le but est de ramasser les pièces. Et là je me suis fait avoir, alors je vais essayer de vous montrer quand même, alors la monétisation bien présente Alors ça c'est plutôt euh, une bonne chose, mais j'avoue que par contre elle est assez intrusive Parce que euh, j'ai fait quelques essais, Et ça a relativement long, il y en a assez souvent je trouve Donc ça c'est un petit bémol, je pense qu'il faudrait gérer un petit peu mieux la publicité Parce que ça ne donne pas envie de continuer Comme les... le maniement n'est pas forcément simple à prendre en main la première fois Vous avez tendance à vous manger de la pub assez souvent, ce qui est assez gênant donc nous voilà repartis. Donc ici, je saute, comme vous pouvez le voir. Et là, je tape, je donne des coups. Alors, j'ai un peu raté mon coup, mais ici, je donne des coups. Voilà, bon, je me fais avoir à chaque fois, vous aurez compris. C'est pas évident parce qu'ici j'ai trois zones avec ma souris, c'est pas évident quand vous êtes au toucher avec votre clavier, ça va mieux. Alors le mode story est plutôt sympa, c'est ici, euh, vous devez sélectionner un level, évidemment je suis qu'au premier. Et ici on a euh, bah, un petit effet de caméra assez sympa, hein. on vous explique à chaque fois. Alors je vous dis, je trouve ce jeu assez soigné parce qu'au niveau graphique il est bien, musique elle est répétitive, c'est un loop mais c'est plutôt sympa et tout est bien fait, c'est bien expliqué comme vous pouvez le voir. Euh, en fait je trouve vraiment la réalisation soignée, ça c'est vraiment... À souligner donc c'est parti à toi de jouer bon je vais faire skip pour démarrer et évidemment là je suis en mode story donc là je vais pouvoir frapper dessus voilà je l'ai un peu raté Alors ici je vous rappelle je saute, là je change, bon j'ai pas été assez vite, mais en tout cas vous aurez compris le principe. Alors au niveau du menu, évidemment on a un shop, et ici vous pouvez voir que j'ai gagné 2$, dollars euh, et je vais pouvoir ici changer, donc là j'ai le modèle de jeu standard, si je clique ici, euh, modèle de jeu baguette, voilà, donc je peux l'activer ici tout simplement, euh, et ensuite je vais pouvoir euh, aussi acheter d'autres personnages, Vous voyez, astronautes, euh, ici Gandolf, Gandulf pardon, 500 dollars, euh, McFly. Euh, donc c'est quand même assez sympa parce que les petits bonhommes sont soignés. Ici on connaît un petit peu euh, Marty McFly avec son, son blouson euh, qu'il y avait dans le film. Obi-Wan, Obi donc évidemment. Euh, Ninja, Ninja ⁇ Wonder Miss. Bon, qui est un petit peu Wonder Woman, mais je trouve ça vraiment bien fait, la Princesse Peach euh, Clara, et vous en avez comme ça euh, pas mal, donc c'est assez sympa, ici vous revenez au menu, et je vous disais, le seul petit bémol c'est le mode Versus ici, qui ne fonctionne pas chez moi, qui reste bloqué ici, alors je pensais que c'était du à l'émulateur, mais j'ai testé sur le smartphone, ça fait exactement la même chose, donc je pense que c'est peut-être un petit bug encore en cours de développement, mais en tout cas, je tenais à vous présenter ce jeu qui est quand même bien fait, comme vous pouvez le voir euh, là, je vous fais une petite démo très rapide mais testez-le sur votre smartphone, parce que c'est franchement pas mal, alors euh, encore une fois allez le télécharger, mettez un petit une petite note d'encouragement un petit message, pourquoi euh, aussi euh, ne pas apporter euh, quelques commentaires pour donner des idées pour le développement de ce jeu au niveau de l'auteur mais en tout cas c'est un jeu qui est vraiment bien parti euh, franchement qui est très soigné j'espère que ça va encore continuer, n'hésitez pas en tout cas à euh, laisser vos impressions euh, bah, sous en commentaire de cette vidéo voilà, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager ce que si moi à euh, faire ce genre de vidéo n'hésitez pas à me contacter si vous avez